Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan, salam bikum, moudjadadan. Et soyez le bienvenu. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler d'une fonction très utile dans Power Query. Il s'agit de la fonction Table Transform Current, qui permet de transformer une colonne entière de données en une nouvelle forme. En ce moment, je passe beaucoup de temps à nettoyer des ensembles de données très désordonnés avec Power Query, donc, je crée de nombreuses vidéos pour expliquer comment utiliser cette fonctionnalité. Elle est souvent utilisée pour transformer des colonnes de données spécifiques. Cette fonction a de nombreux avantages et nous allons explorer comment l'écrire à partir de zéro pour découvrir des possibilités supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans l'interface utilisateur. Maintenant, passons à Excel. J'ai un ensemble de données simples avec cinq colonnes, une colonne de représentants, une colonne catégorie, une colonne quantité, une colonne découpe, une colonne de date de transaction. Et pour sélectionner toute la plage, on va appuyer sur CTRL-A. Je vais sélectionner l'onglet formula, define name, c'est-à-dire on va créer une plage. Je vais lui attribuer le nom de sales. Okay. Ensuite, l'onglet data. table donc je vais promouvoir des entêtes et pour illustrer comment utiliser la fonction table transform columns je vais effectuer une transformation sur la colonne quantité vous remarquez la quantité ne doit pas être un nombre décimal on va arrondir les nombres à un nombre entier comment se faire Clique droit transforme en on la barre de formule vous remarquez un autre transformation à la généré cette fonction c'est le sujet de cette vidéo, table transform code. Toutefois, en expliquant la syntaxe de cette fonction, vous pourrez mieux comprendre comment l'utiliser pour transformer vos données. Donc j'ai préparé une version, de code, pour vous aider à comprendre la syntaxe avant que nous entamions la manipulation de cette fonction. J'ai ajouté des exemples factices pour expliquer la syntaxe. Et lorsque vous utilisez cette fonction, la première entrée représente le nom de la table sur laquelle vous appliquerez la transformation. En général, cette dernière, ce n'est rien que l'état précédent, mais vous pouvez également utiliser notre table. Ensuite, vous devez spécifier le nom sur laquelle vous appliquerez la transformation. Vous pouvez écrire le nom de la colonne, puis spécifier quelle transformation vous voulez appliquer en utilisant une fonction, bien sûr. Et dans un instant, je vous citerai quelques exemples de ces fonctions de transformation. Okay vous pouvez également déclarer le type de données à la fin et si vous souhaitez appliquer la transformation à plusieurs colonnes, vous pouvez simplement mettre une virgule et spécifier une autre colonne. Chaque transformation doit être mise dans sa propre liste. Si vous effectuez des transformations sur plusieurs colonnes, vous pouvez combiner toutes les transformations dans une autre liste. La syntaxe n'est pas trop compliquée. Il suffit de se rappeler... De mettre les transformations dans une liste. Et voici quelques exemples disponibles de ces fonctions. Le premier exemple, on transforme la colonne nom en majuscule avec la fonction text Deuxième exemple, on transforme la colonne valeur en valeur absolue et on utilise la fonction number abs. Le troisième exemple. On transforme la colonne date en année en utilisant la fonction de transformation date, year. Et on représente chaque ligne de cette colonne. Le quatrième exemple, on supprime les espaces avant et après la colonne nom en utilisant la fonction de transformation text trim. Le cinquième exemple, la transformation indique si la colonne nom contient du, le nom du c'est-à-dire la fonction texte, texte Sixième exemple, cette fonction de transformation donne le type de chaque valeur de la colonne valeur en utilisant la fonction type of. Pour le septième exemple, cette transformation donne la position du nombre 5 dans chaque liste de la colonne liste ou moins 1 s'il n'existe pas. Bien sûr, la fonction c'est liste. Position of. Et pour le huitième exemple, cette fonction convertit la colonne valeur en nombre, si possible, sinon elle renvoie nu. Dans cette fonction particulière, on utilise la condition try et otherwise. Et l'avant-dernier exemple, c'est fonction combine et listes des colonnes dans une seule liste pour chaque ligne de la table principale. Bien sûr, et la fonction à utiliser, c'est list Et pour le dernier exemple, cette transformation compte le nombre d'éléments dans la colonne liste via la fonction list count. Okay. Maintenant, nous pouvons essayer d'appliquer la fonction table transform columns pour voir ce que nous pouvons accomplir. Pour commencer, examinons l'exemple numéro 1. Supposons que nous voulions conserver que les quantités économiques à commander et qui correspondent à 20 unités dans ces données. Nous souhaitons filtrer cette colonne en marquant chaque quantité comme économique ou 0 en fonction de s'il dépasse ou non les 20 unités. Normalement, on doit sélectionner cette colonne et filtrer. Les lignes selon la quantité souhaitée. Ou on peut ajouter une colonne personnalisée, une colonne de condition. Et on saisit notre critère. Mais dans ce scénario, ça va nous créer une nouvelle colonne. Cependant, nous voulons effectuer cette transformation sur la colonne elle-même. Et pour ce faire, je vais ajouter une nouvelle étape. Je vais utiliser la fonction table transform Column. Mais il faut saisir double la colle, c'est-à-dire une liste dans une. Puisqu'on cherche à faire les transformations sur la colle en quantité, on doit la saisir sous format de texte et on écrit le nom de cette colle. Virgule, le mot-clé each c'est-à-dire chaque élément de la colonne quantité, pour marquer les quantités, homme économique ou zéro commun. Donc, c'est le IF. Les lignes, c'est à supérieur supérieur à 20. 20, entre guillemets, économique. else c'est-à-dire, dans le cas contraire, entre guillemets, zéro commun. Et je ferme les deux accolades, et je valide. Nous pouvons ensuite filtrer la colonne en ne conservant que les quantités marquées économiques. Une fois la transformation terminée, nous pouvons supprimer la colonne quantité si elle n'est plus nécessaire. C'est-à-dire qu'on a fait la transformation sur la colonne elle-même. Ça, c'est la puissance de la fonction transform columns. Nous allons passer au deuxième exemple. Dans ce cas, nous souhaitons effectuer une transformation, non seulement sur une colonne, mais sur deux colonnes. Nous voulons faire une transformation sur la colonne quantité, ainsi que sur la date de transaction. Nous avons remarqué que des données incorrectes ont été saisies dans ces deux colonnes, telles que des quantités de 7 et de 9 et de 13, tout en lettres, et des dates du 26 octobre et 6 mars et 9 juillet toujours en date. Nous allons utiliser un booléen pour marquer ces valeurs comme correctes ou incorrectes. Si nous pouvons convertir la valeur en un nombre, nous la marquons comme correcte. Sinon, nous la marquons comme fausse. Pour ce faire, je vais développer la barre de formule. Je vais taper table transform column. virgule double accolade. Je vais formater un peu le code. Quantité. Virgule, value, type, j'ai oublié le H. Si la valeur de chaque ligne, c'est le underscore, égale pour la deuxième colonne, puisqu'on va faire transformation de deux colonnes, bon, je vais copier ça et le coller ici, date, transaction. Puisque c'est une colonne de date, je vais pas utiliser value type. Par contre, je vais utiliser date, Ok, et je supprime le reste, je ferme et je valide. On remarque que dans voilà la quantité, c'est le résultat souhaité. Par contre, dans la colonne date, il nous a donné erreur. On veut changer le type de la colonne texte et on va changer ça en date. Comment procéder Je reviens à mon code. Pour la colonne quantité, on définit le type. Pour la colonne de date de transaction, on va utiliser le try, c'est-à-dire try si c'est et une date, vous la laissez comme une date, sinon, otherwise false. Et je définis le type de cette colonne, date, type, bien, et je valide. Résultat souhaité. Je dois revenir à l'état précédent et je vais supprimer la date de colonne, remove, je passe à la dernière étape qui n'a pas trouvé la date de transaction. Heureusement, il y a une fonction pour régler ce problème. Elle s'appelle Missing File ignore". Donc, on va saisir notre fonction NULL, MissingFileIgnore. missing file ignore". Et je valide. Et le problème est réglé. OK? Je vais présenter un dernier exemple pour illustrer une technique que j'ai apprise récemment pour extraire des données à partir des fichiers Excel. Comme vous voyez dans mon exemple, j'ai créé une requête qui fait une extraction des fichiers depuis ce champ. Chaque fichier est représenté par un fichier binaire. Alors, comme vous le voyez, binaire, ce n'est rien que le fichier Excel. Au lieu de créer une nouvelle colonne à l'extrême droite pour stocker des données transformées, on va utiliser notre fonction table tableTransformColumn. Et pour ce faire, je vais ajouter une étape supplémentaire, tableTransformColumn. Virgule, double la colonne, je saisis le nom de la colonne content, et j'applique la fonction d'extraction Excel Workbook. On va utiliser le mot clé H. Excel Workbook. Underscore, on peut ajouter l'entête. Je ferme. Et je vais On va examiner la première table. Ensuite, je vais ajouter une accolade pour extraire cette accolade. Je valide. Je vais extraire le data, cette ligne. Data. Et je valide. Je supprime tous les autres colonnes. Et vous voyez ici, on examine chaque table. C'est une extraction de table des fichiers Excel avec une technique plus sophistiquée. Okay. Donc, avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de créer une colonne supplémentaire pour stocker des données transformées. J'espère que cela vous a donné une idée de la façon d'utiliser la fonction Table TableTransformColons dans vos propres ensembles de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je serai ravi d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.